Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, l'heure est grave, petite vidéo sur le coronavirus Je me sens obligé de vous en parler puisque dans mon métier on appelle ça la 3D Donc je me sens obligé de vous en parler, bien sûr cette vidéo ne sera pas monétisée C'est pas fait pour gagner de l'argent, c'est pour donner de l'information Comme je vous disais, mon métier c'est la 3D Donc dératisation, désinsectisation et désinfection Désinfection, on doit désinfecter des locaux ça peut nous arriver. Donc on peut être amené à travailler pour le coronavirus. C'est-à-dire que si par exemple une école est infectée par le coronavirus, ou un habitant qui a le coronavirus chez lui, il peut désinfecter son logement. Et ça fait partie de notre métier. Bien entendu, euh, appeler une société pour désinfecter un appartement, ça peut être un bien. Vous allez payer une intervention. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même en achetant des produits désinfectants. Je vais vous en montrer un. Voilà, ça on peut le trouver sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci, vous pouvez désinfecter chez vous, si vous êtes en contact avec une personne qui a le coronavirus de près ou de loin, vous pouvez par précaution désinfecter chez vous. Vous pouvez appeler une société, c'est beaucoup plus rapide, en 15 minutes nous on peut désinfecter un logement de 200 mètres carrés, on a ce qu'on appelle un nébulisateur, c'est un gros canon qui envoie le produit avec du souffle, donc on désinfecte assez rapidement. Mais franchement, il ne faut pas aller dans la panique. Un bon désinfectant comme celui-là ou un autre, hein, vous pouvez faire ça chez vous. Vous désinfectez les poignets, les télécommandes, tout ça, c'est largement suffisant. Donc, pour les nouveaux du métier, qui, sont, qui font de la dératisation, de la désinsectisation, sachez qu'on peut vous appeler à faire ça. Donc, préparez-vous au cas où. Donc là, on va parlé des gestes à suivre par rapport au coronavirus, comment se protéger et surtout comment protéger les autres. Mais pour l'instant, jingle Bon les DD, le président a parlé. Il a dit qu'on était en guerre. Et il a raison, on est en guerre contre un virus. Cette guerre, la chose est sûre, c'est qu'on va la gagner. Sans problème, on est prêt pour le combat. Mais il faut qu'on se mette tous pour le combat. Pas que l'État, vous aussi, il faut se mettre au combat. Vous êtes des Dédés. Les DD vont toujours au combat. Donc je compte sur vous. Alors qu'est-ce qu'on fait pour battre ce virus On va commencer déjà à se protéger. Donc, on se lave souvent les mains. Si vous arrivez à trouver du gel, vous, vous mettez du gel. Mais lavez-vous les mains. Ne serrez plus la main aux gens. Ne faites plus la bise aux gens que vous croisez dans la rue, des amis. Normalement, si vous êtes en famille avec votre femme et vos enfants, vous pouvez faire des bisous. Mais il ne faut pas non plus en abuser. Malheureusement, il ne faut non plus pas en abuser. Pour les masques, on cherche des masques partout. Vous portez un masque si vous êtes malade. Si vous êtes atteint du Covid, 19. Si vous n'êtes vous pas atteint, vous n'avez pas besoin d'utiliser un masque. Un masque, ça se garde 4 heures. Après, il y a des masques. Nous, on a des gros masques. On a la chance dans notre métier d'avoir des gros masques. Donc ça, c'est quand même efficace pendant le, plusieurs jours. Y a pas, on n'a pas de soucis. Mais tout le monde n'a pas ça. Les masques, ça sert que si vous êtes malade pour vous protéger les autres. Donc, paniquez pas si vous n'avez pas de masque. Si vous n'êtes pas malade, vous n'en avez pas besoin. Après, mettez-vous à distance d'un mètre des gens. Euh, ne prêtez pas votre téléphone parce qu'on n'en parle pas souvent mais un portable c'est quand même porteur de microbes on le dit souvent mais vous êtes là au téléphone vous avez votre bouche là les mains qui touchent le téléphone le nez pas loin donc si vous prêtez le téléphone regarde ma nouvelle vidéo as vu des rigolots ah ouais montre et voilà vous pouvez porter euh, vous pouvez donner le, le virus aux gens donc faites attention le téléphone, il se désinfecte aussi, une lingette, vous nettoyez régulièrement votre téléphone. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Donc ne prêtez pas, si vos enfants veulent regarder une vidéo, bien, vous lui montrez, mais sans toucher le téléphone. Alors aujourd'hui, notre président nous a demandé de rester chez nous, un max possible. Peu de déplacement. Si on ne le fait pas, ça va être encore pire. Donc il faut le faire, il faut éviter de se déplacer. Je sais très bien qu'il y en a qui ont besoin de travailler, je suis indépendant. Si je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus. Et pourtant, je ne vais pas travailler. Je limite mes interventions aux pures urgents possibles. Quand je peux éviter d'y aller, je n'y vais pas. Je ne vais pas gagner de salaire à la fin du mois sûrement, mais c'est important. Je, je peux être porteur du virus, Le aller chez une personne âgée. Je ne vais pas faire une dératisation chez quelqu'un qui est âgé en lui portant le virus. Donc c'est quelque chose de très important, Évitez le maximum les déplacements. On a besoin d'aller s'acheter la nourriture, il n'y a pas besoin de vider les supermarchés. Les supermarchés seront, seront apprévisionnés, il n'y a pas de souci. Donc vous remplissez votre lettre de sortie, vous allez faire vos courses, ça ne sert rien de faire la guerre. Vous vous collez tous pour aller chercher les choses, donc vous pouvez vous donner le virus. Donc soyez patient, c'est hyper important, pas de panique. Ce virus, on va le battre. Il n'y a pas de souci. En Chine, ça baisse. On va le battre. Pas... Ce n'est pas un problème. C'est juste une question de temps. Et d'être solidaire entre nous. Donc, les DD, si vous pouvez rester chez vous, c'est le meilleur combat que vous pouvez faire. D'accord Restez chez vous un maximum de temps. Vous pouvez aller faire un petit footing si vous avez besoin de sport tout seul, dans un pas d'endroit où il y a du monde, dans des, dans des petites rues de campagne, si vous habitez en campagne, si vous êtes en ville, essayez de faire du sport à la maison. Euh, Tibo Inchap a une chaîne Esprit pour les exercices à la maison. Ça peut être pas mal. N'hésitez pas, profitez de votre famille. Euh, on a tendance, dans la vie quotidienne, avec le travail, les soucis, les enfants, l'école, tout ça, un peu négliger notre famille. On a tendance à ne à pas s'écouter, à ne à pas, pas se faire autant de câlins possible, à se dire des mots gentils. Mais profitons de ça, on est coincé à la maison. Faites des choses avec vos enfants. Bien sûr, on ne peut pas faire autant de câlins, parce qu'on peut se donner le virus. Mais on peut se regarder dans les yeux, on peut se faire des regards qui vont dire des choses, on peut se dire des mots gentils, on peut tout ça. Et je vous dis ça, mais moi le premier... Moi aussi, je travaille, j'ai responsabilité d'une société, ma femme, elle a son travail. On a tendance, dans le quotidien, dans la, ce qu'on appelle la routine, à moins se parler. À... Il faut se retrouver. Profitons de ça pour se retrouver. On ne peut pas aller travailler, on est coincé. Profitons. Qu'on sorte de ça beaucoup plus fort. La famille, c'est ce qui est le plus important. Nous pensons aussi à nos grands-parents. Les papis mamies qui sont à la maison, on ne peut pas aller voir avec nos enfants parce qu'on a peur de leur donner le virus puisque ce sont les personnes les plus fragiles au virus. Mais on peut leur téléphoner, on peut leur donner des messages. Ils seront réconfortés, rassurés et moins tristes d'être tout seuls, coincés. Donc ça, c'est hyper important. Donc Faites-le les dd Parlez à vos grands-parents, partagez des moments avec votre famille. N'hésitez pas, ressourcez-vous, profitez de ce moment pour ressourcer la famille. C'est ce qu'il y a de plus important. D'accord Parce que dans le quotidien, quand on va revenir dans le quotidien, on va revenir à fond, vouloir gagner de l'argent, vouloir travailler, vouloir faire un maximum de choses et petit à petit, on néglige sans le faire esprit notre famille. C'est hyper important. Donc on va reparler tout ça, on se lave les mains le plus souvent possible. Dès que vous touchez quelque chose, vous allez dans un supermarché, vous prenez votre gel, des lingettes, vous touchez le caddie, vous désinfectez. Il n'y a pas de souci, vous évitez les bises, les serrages de main, une distance d'un mètre, et sortez si vous en avez vraiment besoin. Voilà. Si vous pouvez éviter d'aller travailler, évitez d'aller travailler. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est le mieux. Voilà. Restons à la maison pendant quelques semaines, profitons de notre famille, et ce virus, on va le détruire. et On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Partagez un maximum cette information. Donnez de l'amour à votre famille. Partagez des moments. Profitez de vous, pour vous retrouver. Et ce virus, il va disparaître. Il va disparaître, c'est sûr et certain. D'accord Donc, je vous souhaite du courage. Je souhaite beaucoup de courage aussi. Il faut beaucoup penser à eux aussi. À tous les médecins, infirmières, tout ce qui est dans les médicaux qui s'occupent de, de tous nos malades, qui travaillent tous les jours, qui prennent des risques de pour eux, de, cho de choper ce virus, ils le font pour nous, donc il faut être solidaire pour eux, c'est en restant chez nous qu'on les aide, d'accord, donc c'est très important, il faut vraiment être solidaire à tout ça, Et une pensée aussi à toutes les familles qui sont touchées par le virus, qui souffrent de ça, qui ont perdu des, des, qui ont perdu des gens, donc il faut vraiment penser à tout ça, donc là c'est vraiment, je compte sur vous les dd c'est à vous de jouer, battez-vous, on gagne ce combat en restant chez nous, d'accord, c'est pas le plus dur,